même euh, une confidence qui euh, qui m'est parvenue euh, hier mm -hmm. selon une source euh, et il y a eu la rencontre entre euh, les trois parties mastodonte mm -hmm. euh, à savoir le Arcancer, le JRC, l'ANAD et l'UFR. Mm -hmm. Donc le FNDC politique. Donc ces trois parties ont rencontré le, euh, le groupe des cinq, le, le jeu cinq ouais. ici à Conakry. Mais mm -hmm. euh, il y a quand même l'attitude de mm -hmm. l'ambassadeur de France mm -hmm. qui, euh, qui a retenu l'attention de tout le monde. Qu'est-ce que l'ambassadeur de France, ouais. France Je pense que c'est faut bastier ou faut bastier. bastier. bastier. Oui. Donc euh, selon ce qu'on apprend, parce que euh, nous allons revenir en profondeur il euh, est venir en profondeur mais c'est selon ce qu'on m'apprend mm. l'ambassadeur était euh, dans le groupe comme étant le porte-parole du cnrd mm. comme le porte-parole de la gente mm. il faisait des éloges mm. de, <méristique> de, <Oui>. la <méristique> de, de la gente de la gente actes que la qu jeune est en train de placer, euh, de, de poser à travers, à travers, le pays. Mm. Donc, euh, l'ambassadeur a demandé, aurait demandé à ce que euh, les, les trois mastodontes de la vie politique euh, mm. se ressaisissent. Mm. Donc, euh, il y a, euh, il, il, est il est même allé plus loin. Il il est, il il, est, on a appris beaucoup de choses. On est en train de aujourd'hui par la France qu'il est en train de euh, dépasser de, le Rubico. et cette position de la France aujourd'hui agace. Les ouais. autres, les ouais. autres, les autres pays. Ouais. Donc le, les, les autres pays, les, les quatre autres pays ouais. euh, du, du, du G5. Du G5. Ouais. Donc euh, ce oui, qui veut parce dire. Parce que la France, la France est déjà voilà. mise à ouais, Mais pour au, cette fois-ci, c'est quand même affiché. C'est wow. affiché. Dans il y a pas de choix que on avait des on avait des doutes, mais le, est de Emmanuel Macron. Il, est, il est clair pour toutes ces grandes pour toutes ces grandes formations ouais. que la France est avec la jeune la France et mm. avec mm. le colonel à travers l'attitude du l'ambassadeur de France en Guinée. Donc je pense que de ce point de vue, oui. ça peut être un obstacle parce que quand on connaît aujourd'hui le poids de la France dans, dans ce qu'on peut appeler dans l'Union africaine, dans l'Union européenne, dans les Nations unies et surtout dans le rapport entre notre pays et l'institution, ça peut être une position un qui pourrait commun. fragiliser aujourd'hui la dynamique oui. qui oui. est Depuis... enclenchée par... par... Depuis eh uh, Marie de merci beaucoup pour les cœurs merci pour les les étoiles mamadou dumbia dumbia merci beaucoup be do be le logo frappon mido suni n'yande goy mido yeli n'yande miutito uddi page on do wa photo et burbe bengue on do ko frappo woni amaji hawnaaki yo no wawa wadu de kadi parce que haris mi andi ti mi on va par l'ensemble des acteurs aujourd'hui impliqués dans le processus parce qu'il n'y a pas que donc le retour les à constitutionnel sont... à entendre euh, les, les secrets de ces gens n'est pas une priorité aujourd'hui pour la France mais ce n'est pas vu même avec le Tchad pour, pour, pour la France donc, Merci beaucoup Hadja Ousman, merci Madame Kadjatouba Ba, Mdalao, merci Iago Bakiski, merci euh, Kadjatou Deka Diallo, Timbe Madina et Salminama. Uh, merci beaucoup Alfomar, merci Bewonbewa de Zakaria Diallo, Logo Frappon Kadino, quand tu m'as rendu. On fout Salminama, on et tu sais ce qu'il fait aujourd'hui dans le piétinement de la, de la démocratie, démocratie dans ce pays. Donc, Il est tout le temps reçu par Emmanuel Macron c est, c est, à l'Elysée. C'est ouais, ouais. encore ouais. dire ouais, qu'il y a, qu y a, qu a un paradoxe entre, quoi, entre le hein. colonel qui réhabilite mm. aujourd'hui ses couturés, qui euh, se proclame étant un mm. mais fort malheureusement, yeah. qui entretient des rapports avec la France et yeah. qui est devenu aujourd'hui mm. le chouchou de la France. Vous vous souvenez aussi de la présence Maurice Sanda au Burkina Faso lorsqu'on avait dit que c'était une présence inopinée, c'était une présence qui n'en valait pas la peine. Mmh. Donc, mais avec cette rencontre qui s'est tenue à Conakry entre le, le jeu 5 et les trois grandes formations du pays, il y a à douter aujourd'hui et on se pose des questions... Veut la France dans cette transition parce que plus elle perdure, on a l'impression que la France a, a, a, a, a, a une main derrière. On et plus, la date, plus... non, le délai, l'agenda de la transition, c'est deux ans. Ça a été mis en cause par les autorités. Ah, en tout cas, la position, la on, on, on, on va y. On va... La bonne organisation. Voilà. Ok, on va commencer. Moukhtar frappon alga euh, c'est vraiment gentil à vous Ismail logo frappon j'essaie de repérer be logo frappon en attendant y a et et eh hebou do div loterie mo faala non ay ko wallito mo fi prise en charge ko pium ko mi wawaade ko mi faale takki ka der ay wadou gol kono euh, pa do regle sans exception ray mi wara do exception on himo hu ifabo e wontir be etats-unis principalement wawbe mo wadande prise en charge o yob ay non euh himo mapi fe on do si minino mo mapi ko paske yali moyeuti do e goddo euh on yeeyi ha e nokku pour ixui crane raison fait la ta parce be kadi hun bondirde tawa e konko tuya en waccire nedon tawgol o haju di dimojo makko ma na mo du'a anda kanko kadi allah on to e mo haju nyande Haraikala ta Hara kala tawbe no waaw mo wadande dun do woni ko fi Allah on tigi woni on tigi yobinaay mon tou mo maapi rendez-vous ma kon ko mois d'avril lo Haraikala no wombe ndarodelando e ndaro yobelang lan kala andudo goddo waaw wade, harami miturike ongalbala galballal non yo walli ton tigi div loterion fi watao perdons opportunité euh e der ko me yawtota o yawtimi goddum ko suni nimi paske. On a vu que les gens qui ont fait des choses ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont C'est pas sûr que contact 745 personnes à 1000 on va commencer donc are sa qui te mudun e Uh, ma Sengo ma, lube, uh, ma benko be mede hin no fei sego pita ma be kummaube be balalang' Ma be be ko be babira be gore be ro bemjangidem lekkol uh, Sori rabe goddogo kane mu mjangide mu lekkogore Ko be fei misike ko alarba ba feloo. Ma be be no'ge hore kotata kota ukoko tugala al dina dong ko eh uh, hi andira no tinna gol mojjia fi dina kan hay uh, ko no mi on yong etora raade do do a fi mabbe eh ko tawata kon haray den andi no inna innahi no tawae alamaaji lannugol daragol dar gangal ma akhidu zaman taw gongol kala den defte de tellitaay e de jawwa kon non woni gol defte den ko tuma tay ben hunji be hunjibe alquranum be faatike be jawto yi douga Uh, Hare nung hidengandi be eki fajde bao, taobeinu tina ni bekadika dud almaqbe, hara intoran tobe ta'okambe alla, torano denkadi kalab enfata ni ben yu alla yautambe yafa Torano kadi, dud al-maqen gangal be ngal yu yu alla tabintingal, wada beng hunyo to be gura an dumu yaltu golka no almabenu. Ma ubenu nandu nohari e babengang, kambadi e kajiku. Hibe andira no kanyo mo be ugol Hibe hi be tungaru Hibe ka dertungarwi be janu de godo arabe winduude alwal Hibe finou de godo godo wonaka lejimbe ka yasi mou de ofalja pe faljita moto haki leti arabe na bidudedi. E, Ko a Alfa Ahmad misiki pe makete balalang' Dubidi hari Kono no mi biri non ara ni be toa yalla yaw tambe ya fanobe ya fa dabbe ya fa be aray on duana golbe e mo kala kadi anni anodon kala on mawdo mudum faati do duana romolo a'udhu billahi sami alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani ربنا علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا فعلا وجعلنا للمتقين إماما فيكاد الذين كفروا لا يصلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين nous sommes le samedi 11 mars 2023 Il est présentement 20 heures passées de 41 minutes en un temps universel c'est 5 heures de moins du côté des États-Unis d'Amérique, je parle là de la ville de New York. C'est euh, également la même heure du côté de Montréal, c'est la même heure également du côté de Toronto. Vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous envoyer, à nous faire vos amitiés par rapport à ce direct d'aujourd'hui où nous avons quatre points et des divers. Le premier point, c'est celui de la célébration de la journée du 8 mars et la venue inopinée de LMD. Entendez bien, laïmamadi Doumbouya, à Kore, qui est aussi une autre capitale régionale en Guinée forestière. Quelles étaient les véritables raisons de cette, de cette visite et quel lien faire avec le CNDD également qui avait fait la même chose en 2008? En 2009 plutôt. Euh, toujours dans le même registre des incidents ont eu lieu ou ont ponctué la visite de l'Aïma Madi Doumbouya à Zérekore. De quoi s'agit-il et peut-on parler d'accident ou de fait prémédité Donc nous allons tenter de répondre à cette question. Troisième point à l'ordre du jour, c'est le rapport de la, manifeste, le report plutôt de la manifestation. Euh, organisé ou planifié par les forces vives de Guinée. Peut-on parler de sagesse ou de signe de division entre les acteurs Vous comprenez très bien qu'il y a des acteurs politiques et des acteurs tout simplement de la société civile. Il y a eu report de cette manifestation pour donner une chance à la médiation euh, dirigée par les religieux. Donc la question qu'on s'est posée, est-ce une euh, sagesse de la part des organisateurs qui ont accepté de reporter cette manifestation, ou bien c'est un signe de division de la part des acteurs de, cette, de ces forces vives de Guinée. Quatrième point, c'est l'implication des religieux pour le dénouement de la crise et la rencontre prévue ce lundi prochain. Peut-on dire que la sortie de crise est possible et quelles concessions peuvent faire les deux camps Voilà les, deux, les quatre points. Et nous parlerons également au niveau des divers de quelques, quelques points que nous tenterons de de, de toucher si toutefois le temps nous le permet. mars oui. Il Konko a des huaka jama on, jama on très bien. Ils ne sont pas très bien. Ils ne wadi ko très bien. Ils ne sont pas très bien. Ils o sont pas très bien. Ils ne sont pas très bien. Ils ne sont pas très bien tobere meden ndi merende tuzur fi euh den nde dong ma bon dum euh konko tawata ray o yehi don guine wodi ko wadi ton bagam mama bononda euh ko wodu no mudum uh, sologol wonki paykun wonkun euh ekol primer. Uh, Wietedo euh wiyete alpha uh, koto mak ko kanyun uh, hino fewndo do hino gani imo na ba akan ko sengo marokon joni no biuden konko wadi don gon hari ko ko tawata e wi ay ko tajiyani accident ko koddo ri e ka ko tawata hari ko e bana dun ha wadi ndara eno jaaboro den tobere don tobere tamere den ko konta hankindo nade hankindo taw ko konko tawata adodun manifestation tawno don hino hula no wadugo alkamsa fejido do eh talatar dem wi joni dun Natirama nattiraama e alarbaare dem ka wi a dun do fi yeso eh fi yo tawaraibe ardiibe ben ka dina Yo yeuti yewtido e kanyung et wadugol dun do non ene araiko ko woni ko hollaa don ka ko kotawa kon hari kambe tigibe fuddike yide hakkunde djimaabe eh lurraama der franco du woni hakkunde mabbe kambe ebbunoobe galnyalla long parti politique gining société civile eh, joni a dit que nous n'avons de problème, mais nous de fait des choses qui nous ont aidés à nous aider. Nous à nous aider à no Lurrido. Joni non natugo le mabbe dun do de mojintingol hakkunde beedi do lorrubedo wiwude ngaray tangini joni galdande de ngaray de iwi e si tay kadi ko joni kon dun cende didi non wadugol kon dum mo kala ko acci tata e fi dire quand on a un top, on a un top, on a un top, on a un top, on a un top, on e top, on a un top, on a un top, top, on a un top, top, on a un top, top, on a un top, un yo itang a des gens qui ont fait des choses, yo yo fait des choses, qui ont yotina dun choses, qui ont fait des yo qui ont fait Wa na mi nafamii wanana na ngonon kadi nafaonon famu bimfamu kon ko tawatara no na ilahara. amin ya Rabbi. Si tu as un acte tu as un mi de la vie, tu as un acte de la vie, tu as un acte de la vie, tu as un acte de la vie, tu as un acte de la vie, tu as un acte la vie, tu as un acte de la vie, tu as un tu as un Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim donc a rayde en foutade do yewtere nen mi falete gonde do hedinti gollon do taw parce que en foot pen compétique kon dou woni arai ko fejji hande do o wiyetedon abdou sakko taw non tawa do be acteur be do en compétique hum do wonde ma o hejji e jogge ko be no woni ko nangimo en gaynalihum pitade taw mojjay mudum kono arai mi falete en tokku de yewtere do et qu'on fait une you know, autre condition, on une confidence qui... Emmanuel Macron. Mais qui m'est parvenu hier, mm -hmm. selon une source, il y a eu la rencontre entre les trois parties mastodontes, mmh. euh, à savoir le l'ANAD et l'UFR, mmh. donc le FNDC politique. Donc, ces trois parties ont rencontré le, euh, le groupe des cinq, le, le jeu cinq ouais. ici à Conakry. Mais mmh. eh, il y a quand même l'attitude de l'ambassadeur de France qui, euh, qui a retenu l'attention de tout le monde. Ah bon, oui, Qu'est-ce l'ambassadeur de France ouais. Je pense que c'est bastier ou mmh. Fombastille, Fombastille, Fombastille, Fombastille. Bastille, oui. Donc, euh, selon ce qu'on apprend parce que euh, nous allons revenir ré, en profondeur, euh, y revenir en profondeur, mais selon ce qu'on m'apprend, mmh. l'ambassadeur était euh, dans le groupe comme étant le porte-parole du CNRD, mmh. comme le porte-parole de la gente. Mmh. Il faisait des éloges de la gente, de la jeune, les actes qui, que la gente est en train de placer, euh, de, de poser oh, à oui. travers à travers le pays. Mmh. Donc euh, l'ambassadeur a demandé, aurait demandé à ce que euh, les, les trois mastodontes de la vie politique euh, se ressaisissent. Mmh. Donc euh, il y a, euh, il, il est même est, allé plus loin. Il est, il, il, bon il y a appris beaucoup de choses où chose voilà, on est en train de se eh. faire Voilà, donc La France qu'il est en train de. parce que, population mi memminta do yewtere ni to mi yewteta ne tun kadi fiiba yaremi do donda yewtu gol ma haray mi do tanjini ta. o ngalata o ngaratado 3000 person 4000 person 5000 person 7000 person da paske o ngala goddun ko wadom ko paske do gandi tumami do yewtere wo hara no wodi kam men tippi are no wodi ko wadi ha hande kurki makere yiti ala Allah to jentite do no marwan kamara taw do ngi de il est connu pour être quelqu'un qui n'a pas d'abord sa langue dans la poste qui a des sources très fiables et tawdo il est vraiment professionnel na wati golmo tum pour le simple fait de yawtou gol fi mako au émission do ko fejji ko je pense que c'est on refait le monde ko yoma yoma fm are non ko youti do ko konko tawata ray ening en baddini no gagnande ko goddo adanimi audio do le Rubicon. Et cette position de la France aujourd'hui,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 dans l'Union africaine, dans l'Union européenne, dans les Nations unies, et surtout dans le rapport entre notre pays et l'institution, mm. ça peut être une position qui pourrait fragiliser aujourd'hui la dynamique qui est eh, enclenchée par, par, par l'ensemble des acteurs aujourd'hui impliqués dans le processus. Parce qu'il n'y a pas que... Donc le retour à l'ordre constitutionnel à entendre euh, les, les secrets de ces gens n'est pas une priorité aujourd'hui pour la France. Ce n'est pas, pas... Oui, mais on a vu même avec le Tchad. Pour, pour, pour et, la France. Le plus débit, malgré tout tu ce sais qu'il fait aujourd'hui, dans le piétinement de la Voilà, ko rabidi ko ngé ndé yowteré do. En fait, s'il y a un amalgame qui est là, qu'il faut en fait euh, un, un équivoque, qu'il faut euh, une équivoque plutôt qu'il faut lever. Cette équivoque, c'est que il ne faudrait pas du tout confondre l'ambassadeur de la France à la France. Voilà pourquoi la dernière fois il a fallu qu'on fasse quand même euh, une interpellation à l'endroit de M. Emmanuel Macron, qui comprennent que pendant qu'il est en train de fournir des efforts pour que la politique française soit bien perçue, pour que euh, la France euh, redore son blason, il y a des fonctionnaires représentants de cette France qui sont en train d'outrepasser les mesures et qui sont en train de ramer à contre-courant de lui son effort. Et... Il ne faudrait pas du tout en fait que cet effort-là soit terni par des individus, par des personnes qui privilégient des intérêts personnels qu'ils ont avec la gente ou les gens Ce qui s'est passé au Mali n'est pas que le fait de l'armée française présente au Mali, mais c'est aussi du fait de la représentation diplomatique de la France au Mali. Il en est de même aussi... Pour le Burkina, il en est de même pour le Niger, le Sénégal, c'est pareil. Aujourd'hui, il est temps de comprendre que l'Afrique s'est réveillée, les Africains se sont réveillés. Et il ne faudrait pas du tout que des businessmen déguisés en diplomates qui ont des intérêts. Des intérêts d'ailleurs malsains, des relations malsaines avec certains individus ou certains groupes d'individus dans des pays ternissent les rapports, les rapports ou les relations entre la France et des pays anciennes colonies. Cet ambassadeur, vous avez entendu ce que ces journalistes ont dit, ça vient corroborer ce que nous avions dit la dernière fois, et sachez que ça, ce sont des faiseurs d'opinion. Imaginez si dans des émissions de grandes écoutes, qu'on dénonce ces faits, et que des gens aujourd'hui qui sont frustrés de voir que Plutôt que de privilégier l'intérêt de la nation, on privilégie l'intérêt de certains individus. La frustration et les conséquences de ça, c'est ce qui est arrivé au Burkina et au Mali. Donc le fait d'interpeller la France et le président Macron en particulier, c'est pour ne pas qu'on en arrive là. C'est pour que vous compreniez qu'à un moment donné, il faut faire le choix. Entre laisser ces individus ternir l'image de la France et... Faire en sorte que la France soit encore mal perçue en Guinée, comme ce fut le cas au Mali, au Burkina et dans les autres pays où vous êtes aujourd'hui euh, en mal à partir avec, euh, à partir avec euh, ces pays. Il faudrait agir à temps. Il faudrait couper justement cette gangrène, supprimer ce cancer plutôt qu'il n'atteigne le reste du corps. Donc je suis revenu là-dessus pour en fait euh, toujours rappeler que nous en avions parlé. Donc, donc de nous il y nous nous a que, -il le 10 nous nous que de 10 minutes, passage et 7 minutes et quelques Je et quelques parce que quelques minutes et quelques c'est si en fonction de, yi, ko de si ko position on, yogida, ayata de la position de la force de de de de de de de de ko, ma da da ta ta ko de de de de de de il faut que vous ayez des démarches. Si vous des Exactement aujourd'hui, jour pour jour, sept jours. Vous avez do? ni tola qui da été tola de -bileu. -bileu fiu. -mudum miew tiko miew tiko. na qui ont été en en en exactement ce qu'on avait qui à supposer au nom de dire tout, fibaïara et au la jango et jango. communauté internationale, noix de pression et au remapé. Yo, de vous ambassadeur de dingue sans célébrer du monde de la Guinée, c'est de la ontiguie. Grosso modo, communauté internationale, on no, coûte ou d'encoyomé ou à domaine et me wadi co camp et sali. Voilà coûte ou d'encoyomé ou à domé wadi co camp et sali. Wopé arnaque a commenté d'ini c'est nerdé yo na ma chans yi mudonde nahunobe adi do ngandi ko min ati hollude tawonde ma senebe nahunobe adi mi yewti be be jam fi be me jama mi fala moje ngardin hakki su ma sumito e mafe ara kali ko mafe weldo jem eh hande ka fewndiden do histoire mede no woni telmar riche yi waaw jangude mako Mieuti di e mawbe de bal de be yewti tikadi hande be makani mi pididi mi sendo tata e la hande ko ko wonda yewtude ko antu ngawa wata gaynude annabi e margol dole olandino, wali wallito todomo alla jabanim be maki ko haifeno woda nunna nunnano womo be kadi yimo o sikoyofotu heba e kadi no mo Demaki hande doa handi e gol on wali to maka yewte retawasida yewtude wietaake ko antum wawli ara wobbe go kadi wallito go be maka nimmi nyande go o kadi wonde ma seku touré o warno jama ma konfu fu si o mai wo won ko woni e yide ko be o ko yede vous connaissez le temps surrama. faire des surah. ben de parce que ha le parce que ko no Allah non la ta sabana l'adhina kutilu sabili l'ahi amwata Bal ahia enda rabbim yurzakoun Peandini pendon kuhurupe Kono pe achanope Taupe bembe jabali d'artagol Diktaturo Pendon se kuture warnope Biwuni warabe ka wonkiji Biwuni urupe ka bali Wataneno ila mwaja ya utare mape sabu Kobe do wari, hullu de tigi tiki nawnare de gine marinde. Kala ben sikiku noobe dadi, gibinom pore darka, salinobe yao de ben pore daraka, ye darako yi pore, kopenka diseku ture ari wari. Wop besurroya, wop be lutti daragol. Kono wari riben. Otapu peka haki be bebe wuni dari bekonoko maybe sabou neddo si tay mari hakkil wala ke de onko maido. si goddo ino dari hinno e der hanjoni hinno e de don kanko yide ko goddo weni mo yetaade ittu jungu gon ka yiteré ay yuti ke immo ka dari da don asumi onko maido no. sabou ko maido tun darante wourudo darana e hore de yawtéré ne fama no ka den nyande ko no de weli famude sabu sita de e goddo ko ko o jogi ko mo ma kosifa fa dun don dar to ta mo mi owli no dun de nyande minni goddo jetta ta finkare don pirude an jetta hayre wiyaida yaade pirido e hida yade warto yagol hande do ka jamfa o yingo ko de woni de wadde sen wawa e de dartaade enen kadi ko yingo me identite yow terenen kono mi detaide seeda mi burta kadi labinde wadi don on poseu yete misal e ko feino kon 28 septembre quand on otadis kamaravi ha gasi autorise paute wiide autorisali wono hakiki de on noddo to leader politique parce que wop be noddi initia accitum be ladini dun do laamo maadango boni on noddo leader politique be ka jemma don o yetti be wi ni hande kadi acci la modja watana hila mooya yon parti mi repete mo no o otorizi. hagasi o yi o yi o interdit taw o yewti o, -i -o, o -i kono joni wado e nyallalgo repousser 28 septembre o yewti ni eni gasi joni o yimbe ben e manifestation ki ki de o be o eni interdit mi Jalogon, kona wiede wade do. Kono goto wae weta jono de pouvoir. be religiebe, wia yewote inde ame. Wia adwe ko premier minister. Wat a tweet moini o weltike kotawatakon. O class politike do jadi yidugole mako. O joni hai e randevu lendi goto ebe do nange eske tundo sefra. Eske ko censer koko biwane ya wadeko. La réponse est non, mais j'ai y a des de Il y a des de Il y a des gens qui de Il y a des qui que Il y a toujours des gens qui dadi semti anduno kanyun gadi bemmaybe don hande do be daroito be nyaawen fima be warataano ko du wadis yawtade moni yawtani ko kanjidin didi non concerti kono ko anwondo hakune don mi woni e fewtude e mudum mi yawtata joni nong ko woni dow ko no mwiri nong non en anda enen den galigi ki en taskade ndare ndare en hakkil arana gite manopi noppi hande non en andi moqya kono dennyande ari andotano ko me jentite fayi taskore en hakki ko mone woldiro ko si tayna nun al onodiri Kono piske jangwa yi jangwa ka komuniyote internationale ko wiyo ite. Kukambe weni responsable ko wadi wopaske me wiyo no na peyobe aru. Lo bon sens oure vuli angori nfwa. Kupulo mwi ko mko no dado yoji woko no dudonguri. Donka rapi ningo liyeo uterende neno. Klas politiko no hanono iminde. Peng petawata wiyo ite. Sifanawati nono ngan 2007. Malgre kakata wata sindika honga lepok. Hajarabi ya tu. Ala hino ibrahim afofana. Hipe renu no riskon ibbe reenu notaube konde malgré sa babe bourse de travail te yawno be note yi lansana onko o graba terre onko militaire a. di proposition on proposition soka en contradiction e comme que si kono fala yo ça a toujours été comme ça. Pour mieux ce que Allah a fait, que Il faire. Nous manifestation parce que trop nayabere pas un peu de temps, tu as un peu de temps, de temps, tu tu de tu de de un Alhamdulillah a alamin, no homme qui a été un a été un qui a été qu'on a été un a été un a été un Mi a mi a a a deux mille sept, un sept, pas ou deux, nico, seize, un on y one, et what a, ah. con aparamangine, y gitaitina. Conco, watu no donco, nadon, watu zido, canyonka, de liste, tu a retiti, malheureusement. Malheureusement, en allah, jango, de tasko, enco, watikon. Payal to nobe, donka, yka, negotiation, miwonu, no goto, inado, yoni, da andi, idandu, no kari, kari, nangete, na umpiti, nadu, na umpitagot. Hande -do aussi, et et ma bon, mauvais mapeon, bon, made, en Donc encore une fois, Arnaud ben il si sans serve à rien, mais no, no, que comme ça. Il y a une classe politique la force vive Parce que première question est ce que c'est une sagesse ou bien que division entre les forces vive de Guinée Mais la longue le on d'actualité, on a de Puisque nous une population, nous encore une fois. En quoi est en en et en en que je ne ma pas jibi de JB, mais je suis un peu de JB, c'est a pas de Mais que de la période de la période de la période de de la de la de de de donno ngaray fooy no sikago e wonde makose enerdé tung holli mauvaise foi mais taw ngawju mi holla yon joni kanyun kadi ka force vive comme e kadi woni nder to marbe kadi agenda go kadi waawon non de andong. am ono miwiru no mi ko ono mi oni fewtude mi yewta nabe eladi do bendo ndi do be fopiba kadi directoire be ndarude lang be ndaral do direct be arday no do taw piun Contre Godoy et Mahbedo, tu as dit que tu mais tu es un homme comme moi. Tu a un pour qui Super fan. homme un mo est un tout no wae mo refuse un mo. yidi karikomi yotakon. parce que Hala kam makron nani ikagwe. Oye yon ebal le won de arde lo. Hala kan kadi mama di dumbuya y nani ikagwe. Kam petiki kadi forsuvivom nani gui kome youtu be yude kadi. Mi fala ngande kadi be jenti to mwya beanda. que yimbe si kayuni wonde matola yeng, ma frap wong komen fala ku bon nuko. Me yida da lej jindi, meden jodi a tranze meden hukwu de lady indi. Hm. So ngandono no di alla wuni meng sabindi an ningolo waya tano tu ko boni ko nge yowtere amende waya eno kadi ko mo'i ko mejentite mi ko ndo woni peyo kpasion ngango joni no risk on ko honno paydun do wadiraali non charlo right hebi joni ka aro nangay wadugo declaration jima makko tawdi din ko dim wonata incendie jidi o uditana dambugal ben tawbe ben ko foko derdom be heba kabe baro na e sikka wonde ma sari'a o ma maadum ma et quand il était ou maloua ou unique à côté de ni la moitié qu'on commence Son du a coupé en aloula, Mais il est a parce que kanko maman dit fait qu'on veut dit non. Lutti hakuna ma pas. Si non non comme pas. Mais puisque non si on a que les classes force vive, il y a une note de la et non, mais de la précision, on sait que de de ce ben, que vous ne savez pas, que c'est que pas dit, c'est que ça on Ce On Ce qu'on ne savait pas, c'est que malgré toute la bonne foi, il n'y a pas religieux. Et là aussi, il est vraiment temps de faire une certaine clarification. Ce qu'on appelle religieux, tout le monde est religieux. Toute personne qui croit en un créateur et qui est affiliée à une religion est religieuse. Mais le moment est venu comme qu clarifie qui est religieux, qui est chef religieux. Parce que c'est ce qui s'était passé au moment de l'accord de Ouaga, quand on avait dit que à la tête du gouvernement, on fera un religieux à la tête du CNT plutôt, on avait dit, un religieux, à la tête du, du gouvernement, un homme ici de la classe politique. Il y a eu une acrobatie qui avait été faite à l'époque pour dire que Hadjara tout puisqu'elle est pratiquante, elle est religieuse. Cela aurait pu être évité, évidemment, c'est fait délibérément. C'était fait, fait à dessein. Vous savez, le droit, il y a toujours une possibilité, même si les hommes de droit disent que euh, la confusion n'est pas possible ou bien c'est clairement dit ce n'est jamais clair avec les textes de loi et c'est fait exprès pour qu'on parle d'interprétation on ne parle pas d'explication en droit on parle d'interprétation parce que chacun peut interpréter le même article de la manière dont il veut et c'est dommage mais dorénavant il faudrait que quand on parle des religieux qu'on parle de responsables religieux ou bien de chefs religieux parce que si on avait dit ça de responsable religieux, cette confusion n'aurait pas conduit à la mise sur le CNT à l'époque de Hadjara Parce qu'elle n'est pas, pas une religieuse, elle est pratiquante certes, mais elle n'est pas une chef religieuse. Ça au moins c'est clair. Et aussi pour cette fois-ci, lorsqu'on dit que des médiateurs ou des médiatrices sont des gens issus de la classe politique... Et prétendre que ceux-là peuvent être justes, ça aussi c'est un leurre. C'est une heure que nous sommes en train d'observer. C'est une lacune que nous ne voulons pas corriger parce que nous sommes en train de faire du laxisme. Et ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. Mais écoutons. Voilà. On de On ne fait pas On ne fait pas de sacrifice. On ne fait pas de sacrifice. On ne fait de sacrifice. On peso pas mais il faut que les gens c'est ce dans risque de monter de tension et quand comment de trouver l'expression Radicalise force parce que panthère blessé il y a un inévitable affrontement ce n'est pas grave on mais toujours est-il que il y a des gens nous sommes le 5 aujourd'hui. Pour le 9, nous Ce qui veut dire on a jours à jours Nous 4 à 4 Nous 4 à 4 jours Nous 4 jours y do, himo wawi alors si nous faisons que de avons des nous avons déjà des clients Parce que de mappe, nous des places, des aéroports, des aéroports, des aéroports, des de des aéroports, des aéroports, des aéroports, des aéroports, des aéroports, de aéroports, des aéroports, des des aéroports, des aéroports, des aéroports, non des des de donc en conclusion, je m'adresse au CNRD pour leur dire de s'inspirer de ce procès dit du 28 septembre. Voilà. Mais là, dans votre trois précisions, parce que nous nous des individus mal intentionnés toujours à la fin. Comme j'ai dit, pas se Comme je dit, je le fais en toute sincérité, en toute indépendance, je m'en fous de ce que les gens vont penser. Comme je l'ai dit, je ne suis pas conscience de la question, réponse ma Macaonko, donc, est-ce que c'est sagesse ou bien c'est division. Mais falla yon gendre dans moi y a un don, qu'on force vive. Donc, en allant au lieu de combat, nous faisons en 2008-2009, a 28 septembre, on a dit, en allant au lieu de filons. No. tout yon fameux do, acteur, eh ben une dynamique gitati, y you nous know, enderre au journée prévoyantoro. De 9 mars. FNDC on. Taouebeng y ben mari, agenda ma peon y ben mari. objectif ma peon. On doit très limité. On très facile à faire. Libérer, leader be amen. Won be won Senere, on ben ben Kan der Caso. i y poursuite de on y fantasmer. Ido met ta vie à ses Très facile. C'est on waday dun do do manière très facile be foue que déjà ça se fera mais fo ko ndi no wodi tawdi kanji na dun don di fala de deux côtés gentité non ko hombe woni ben mi jonnata inde comme j'ai dit mais esti kay woni feejidi pendant son temps classe politique on UFDG disons Anadong RPG Archangeel be do ka di numéro 2 dynamique Dynamique Anadon et dynamique RPG ont qui nous be, be en commun un, ko deux, adversaires on, mais trois ont complètement opposé quand cadre de la prison, il y a des no l'arrêt des poursuites contre leur leader. Donc, andi don y Mais en même temps que de dun don M. Alpha Konde kanyoun no landi, Taw gongol ko ramversu gol CNRD. Ana d'on kanyoun kadi no landi, Goe retour à l'ordre constitutionnel, Et départ ma pe kampe, Kono ibe landi dun don, Ibe le retour à l'ordre constitutionnel. faut dido, Ibe fokiti no kongotun, Kono na otoje gote be gyogi si yawe ha ngadi be dodido be wonchondiro e nokugo to donc dynamique on de onungi no andi o dynamique dono no andi ko hombe me wawata de fimu me wata be ko be fala ko meden andi ko hombe me wawata suinu de ha isi me wadata ko be fala ko jentite koko mon e yewdedo ko aro yaygo e kanyun kadi ko mon e woldedo ko ko du wadi wadi hediti don ko fekki ko ko suite logique ha de do, kong, e de do kong, tido, kong, kong, tirde, kadi ko hakkil mi on e ko kadi yo gentoro lan andong ko hondu woni profilade a l'horizon waaw on dong andude ko mi wi ko min ni be do fuhi be mari balaaje tawde ko de wonde léger si de nyojjamatu be helai mi andi ni kanyun kadino foko ndi no der ton tawdi no andi ko no be diversité noton wadir be sages taw no do on sages ton be hanun no mo wadude gibbi o yantuma kabe noddano mais puisque il faut qui sont en train de parce que pas agenda train de se tant qu'ils kambe sont satisfaits, ils ne sont pas en train de un a retour leader. Et l'IFR a retour leader. on qui a un ce que lo cnr de wi ma a travers religieux be wonde ma men dara e mebe andi kam e tigi wadugo loun non ko wi'ete hande kadi sibbe wadi dun don tun hande kadi kasori en ko yo or kasori en ko projet politique woni hore ma be be fondi be accita ta kasori en be wi goy wonde ma proces e wada e do bon ko uddugo kulndule wiugol hibbe fermou de dambo gangal parce que so yi pursu ti wono dingé hore fonike menge and fodi abandonama ha hande kadi be recalifi be inni hande kadi pour diffamation or diffamation on ko wondo kayasi wouli nakambe wonbe der tombe en be ni kadi pour attroupement illégal e yali ibrahima diallo e yali billo Ajaz. e yali fonike mengé kawadi attroupement illégal donc din don yano yanoji kadi an donc, il, de force, il y a des une poursuite vous avez active, qui vous diffamation. Il y a très facile. De il y a une équation qui est une leader politique. Il y a une poursuite qui ke une poursuite leader politique. une poursuite qui est une poursuite qui est une qui est une poursuite qui est une poursuite qui est une poursuite qui est une qui poursuite une si est-ce que Voilà l'erreur, justement. C'est normal que vous yo une la de de maskesiko yo boni ayo kumben ko golbeda wi'ebe wonde ma negosiu kari ngi kari ngarta ko tawara kadisibe arti wi'o itake e o hande kadi ko surete do l'etat be oni atagude parce que alpha konde wala artude tawi mo handi dun do beeda non tawbe no mari kanyum projet artugo hewta lagin naybe erbe hewta tumbe iwa be be be hewta kare duu be ben don dun kadi firto fami moje yewtande moni di dynamic ji tati do iida inanda yida di nanda hidi donc, comme je vous dit, comme un mari est un adversaire, adversaire, quand les femmes non adversaire, adversaire, est non est est Parce Notons quoi sage parce que ça, c'est les deux à la fois. Notons qu'aucun cas di division faut qu'il y ait aucun force vive. Et il faudrait qu'il fasse beaucoup attention, parce que c'est une école où on est là pour l'école. Divise ou golbe, filoua ou hé pour l'école. Fait la loi ou décon. Souma soumito non quoi émerve. Notre on est méwa wa traial tintin Daniel. Godward ononjuninna tola yaltu wola fou parce que achoita wa ya yaltu si me kadi me à la maison, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé mewone la marpe je suis arrivé à la maison, je anda yewde à la maison, je suis arrivé à la maison, la be yakanyun anni li wadugol manifestation religer ben fuddike wadde premier pasji jini. fi liber gol wambe ben ka kaso jonnitou gol jamaaon parce qu'en wi kon wonata concession jining liberté wadugol manifestation hande kadi cenerde no andisi manifestation wadi yaltina do joni e ken wonde mabe hidaka be yabata dunno donc wonbe yaade ben jodo wadugol negotiation konum mbe landoto tawadun dong ino weli wadoy quand vous Lando, un Tawata qui a été retrouvé dans le monde, vous avez été retrouvé anni le monde. di avez été retrouvé dans le monde. Vous avez été monde. Vous avez été retrouvé dans le monde. Vous de été le le c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu de no C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu de ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme justice... C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu C'est un peu si il a a a 5 septembre. Point bar. Si aujourd'hui le CNRD peut désamorcer cette crise, c'est qu'ils arrêtent les poursuites fantaisistes qui reviennent à leur engagement du 5 septembre, à savoir la justice doit être la boussole. Et pour que la justice soit la boussole, il faudrait que cette justice arrête d'être téléguidée. Vous ne pouvez pas du tout réhabiliter un sanguinaire qui est sécouturé en baptisant l'aéroport Bessia à son nom, donner les villas de Bellevue à sa famille, mais en même temps vous retirez des maisons, celles de ses loups, celle de sidia celle de toutes les victimes aujourd'hui qui dormiront sous la belle étoile et prétendent que vous êtes en train de faire de la justice. C'est inconcevable, c'est incompréhensible, c'est injuste. Donc, pour faire simple, les victimes des manifestations, les victimes de tous les régimes, y compris celui de Sécoutouré, il faudrait que vous les réhabilitez. Il ne peut pas y avoir de réconciliation, il ne peut pas y avoir de paix dans ce pays-là tant que vous êtes en train de téléguider la justice et faire en sorte que vous réhabilitez le bourreau aujourd'hui que vous vous estimez être votre héros, et pendant ce temps, les victimes, les familles de victimes continuent toujours de demander à ce qu'on les réhabilite. Ce n'est pas du tout possible. Capororail, vous êtes allé inaugurer des maisons sur ces ruines pendant que les victimes de Capororail continuent encore de demander justice. Vous ne les avez pas indemnisées. Vous êtes en train de bâtir d'inaugurer, de poser des pierres à ses, à ses, à ses, sur ces ruines. Ça, ça, vous voulez aller où Vous pensez que cette propagande, qu'est-ce qu'elle pourra nous servir à rien, à ces chefs religieux. Vous êtes en train de jouer votre dernière carte. Parce que déjà, vous êtes discrédité. Vous étiez là quand M. Condé était en train de changer la constitution. Depuis le projet, vous avez été interpellé. À cause de vous, aujourd'hui, la religion... Que ce soit chrétienne ou musulmane, est mise à mal à cause de vos comportements. Parce que les gens ont tendance à juger la religion en fonction du religieux. Or, le religieux est imparfait. La religion, elle, elle est parfaite parce qu'elle est l'œuvre de celui qui est parfait. Faites un bon exemple. Donnez le bon exemple. Soyez juste parce que vous incarnez celui qui est juste. Vous parlez en son nom. Vous défendez sa religion. Si vous êtes en train de faire juge et parti en même temps, sachez que non seulement vous vous décrédibilisez, mais en même temps vous êtes en train de faire en sorte que désormais la religion ne soit pas du tout respectée. Faites attention. On va continuer. Je veux que vous écoutiez cet audio. Pour comprendre ce qu'une femme a dit à Zéricko. Si avant on tenait des promesses, mais la réalisation de ces promesses, c'était notre problème. Cette année, Monsieur le Président, il a tenu promesse à financer 300 groupements au mois de mars et avant juillet, les 300 groupements, tous ces 300 groupements, j'allais dire, étaient rentrés en possession chacun des 50 millions écoutez bien cette partie là c'est une femme qui parle il y a un passage très intéressant dans son discours ça c'était en marge du 8 mars et vous me permettrez de souhaiter par rattrapage une bonne journée de 8 mars à toutes les femmes du monde particulièrement à celles de la Guinée c'est une diversion, c'est un détournement de dire que la journée du 8 mars est une fête des femmes. Ce n'est pas une fête des femmes. Et c'est là justement le piège. Aujourd'hui, à cause de la baisage de certains d'entre vous, cette journée a été transformée par des bécasses comme étant une journée de réjouissance. Non, vous maîtrisez l'expression, mais c'est le fait. À l'origine, cette journée, c'était une journée dédiée d'abord à la reconnaissance du droit de la femme qui en demandait, mais aussi une occasion pour elle pour revendiquer d'autres droits parce que nous nous entendons qu'aujourd'hui le droit de la femme est bafoué. Mais puisque des petits malins sont toujours là en train de détourner l'attention en train de manipuler ces femmes-là, on a dit que cette journée-là, c'est une journée de réjouissance. Non, ce n'est pas une journée de réjouissance. C'est une journée de réclamation des droits, mais aussi une journée de reconnaissance du combat abattu par vos devancières. Ne vous y méprisez pas, ne vous trompez pas. Tous ceux qui font de cette journée-là une journée de réjouissance sont des gens qui vous détournent de votre combat de l'objectif que vous devez vous fixer, de la priorité que vous devez vous faire. Encore une fois, cette journée du 8 mars, ce n'est pas une journée fête des femmes. C'est une journée pour marquer le droit de la femme. Malheureusement, on la confond à la fête des mères. Parfois même, c'est devenu une fête de Saint-Valentin. C'est quand même hallucinant. Réveillez-vous chères dames Et écoutez ce discours-là Qui n'a rien à voir avec cette journée Mais par contre, il y a quelque chose Que nous pouvons tirer de ce discours-là qui qui, Sur lequel vous allez comprendre Pourquoi on avait dit que c'était les femmes Qui devaient aller Et pourquoi Mamadi est en train de négocier Aujourd'hui une accalmie Rien que pour ce mois-là, vous allez écouter ça Une première Parce que ce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu ici C'est à travers les partenaires L'État n'avait jamais investi une telle somme pour les organismes féminins. On était tout en train de courir derrière les, les, les institutions étrangères. Donc aujourd'hui, je peux le dire qu'il y a une volonté politique manifeste que nous, pouvons, nous devons saisir. Mais pour réussir ça, c'est maintenant la même. Continuer à plaider auprès de nos populations pour qu'il y ait la, qu la paix. Je veux ce message demandez aux femmes de la mobilisation ce mois-là plaidez auprès des partis politiques qui veulent manifester que nous donnions ce mois-là seulement mois -là. vous avez dit le mois-là seulement nani, o debodo, on a dit d'entité no de bon coup En on dit on a dit on on on a dit on a dit on a Andi no si no no on fait un fort travail, on a interpellé nos mères dit, fait un travail, on a dit, on a a on a fait on a fait discours mo on on cette fois-ci, on a fait un travail, on a on a on on a fait a tiremmo ng nga nyallal na fet de fam Ko international, internaal firevan ndiko gol hakkeji re be no benta ono bepira be no reo be be yo hake andi tonondubi fe, no feyu no ha de bo wotata ka lede innare dooko ledi sria Ila faliyo eo be immo chippira daro dadito fi fiyon wa taude hande do hakkeji modon ding no darana. Ino anditana. Afrique, non, particulièrement, di régime, di taudiko, régime di do manipulation. utilisé des soldes, des bois, des bois, des bois, on so bois, on be on de no de constitution. Est-ce que nous avez fait des choses qui sont Donc, vous avez fait des choses qui A des choses qui sont qui est des des on a fait de Quand on a fait de la tête, on a fait un a a On a de On a On a de O emi oye ka fore tong, bay mwandi sitay rebeli o wata eko fore orebellion na tia takango kodung siki. O emi oyehi tong darugol no ojejtira fores yet ng. andi na iko jelu hirsa tong hirsa ka disegirika. na ilahi Be di behirso y tonding. Andi ton nong kabeyawe no zere korefeondok oya honno oya.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 Si vous avez des gens qui ont hala walora fi jamfo des enfants qui ont des no Vous avez 28 enfants qui ont des enfants. Vous avez des enfants qui ont des enfants. Vous avez des ont 28 yube Inotawano tawa no cortez Si Mama di susu no neti andi, o tanginaki gotu ha aura y mako. Konu nwa emi on kam militaire don fouto nzere kore. Kam militare ara don tigi dontigi. Konu yadani ebe yimbe nfuto ino tawa ema wa imma beya ya wombe de kidal. Mama no andi go eko huma ni mondatron andi ko habbi mokanderu maton. Koka non sikki rado nong immoro yta kono andi raka Ka si si aujourd'hui c'est vraiment dommage de voir que ce temps-là il est mort par la cupidité par la voracité par la manipulation des régimes qui est aux abois Est-ce que c'est le rôle des chefs d'établissement de faire sortir des élèves, des écoliers de leur établissement pour qu'ils aillent gonfler les rangs de manifestants pour accueillir un président qui, qui s'en fout de leur situation Aujourd'hui, je suis peiné de voir qu'encore une fois, il y a une âme innocente qui a été ôtée, qui s'ajoute à ce bilan, à, ce, à cette liste macabre de victimes de ce régime sanguinaire du CNRD. Vous êtes venu par les armes, vous avez fait une effusion de sang, vous avez tué des soldats, vos frères d'armes, pour, pour, pour être au pouvoir, vous avez tué des innocents, des manifestants, Parfois même des non-manifestants, des gens qui n'ont rien à voir avec une contestation. Et aujourd'hui encore, c'est un jeune écolier qui meurt par la faute de votre impréparation. Aujourd'hui, cette responsabilité n'est imputée à autre qu'à Mamadi Doumbouya. Vous savez, dans les pays où il y a la loi, quand il y a un accident, on regarde trois choses. Est-ce que c'est une défaillance technique Est-ce que c'est une condition climatique Ou bien c'est une erreur humaine Le plus souvent, c'est l'erreur humaine qui est mise au-devant. Ce qui s'est passé là, c'est une négligence de la part des organisateurs qui sont mandatés par Mamadi Doumbouya d'organiser ça. Imaginez la douleur, la tristesse de cette maman-là qu'on appelle... Et qu'on dise que deux de tes enfants ont été impliqués dans cet incident et que l'un d'entre eux est mort. Cette mère de famille-là, faisons une pause, un instant, pour analyser les faits. Ton enfant, tu le nourris le matin. Il prend son petit déjeuner. Tu l'habilles très bien ou il s'habille devant toi. Il prend son sac de collier. Il s'en va. Pas au front, pas à un travail où on pouvait dire qu'il y a un risque, un accident de travail. Il rentre dans une salle de classe, il commence ses cours pour devenir un cadre de demain, mais qu'un zélé, chef d'établissement, un préfet, un gouverneur décide qu'on va sortir les écoliers de leur salle de classe pour les amener à accueillir quelqu'un qui n'a rien à foutre d'eux et qu'on appelle la mère pour lui annoncer que ton enfant est mort dans un tragique accident. Imaginez ça, imaginez cette douleur. Un instant. Cette mère-là, aujourd'hui, elle dit qu'elle se remet à Dieu. Parce que justement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a vu que ce régime-là est en train de tuer délibérément des enfants innocents. Elle voit que là, c'est son même régime, qui astreint, qui impose à ces familles-là ou à ces chefs d'établissement de sortir ces écoliers comme si ces écoliers avaient quelque chose à voir avec la fête, supposément, avec cette journée de réjouissance et avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que ça a à voir Aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dédommager cette famille, vous pouvez mettre dans toutes les conditions requises son frère, vous pouvez même l'évacuer aux États-Unis pour qu'il... Prenne ses soins pour qu'il soit là-bas le reste de sa vie, mais vous ne pourrez jamais ramener son frère. Moi qui ai vécu à mon enfance la perte d'un être cher qui était mon frère, je sais ce que cela veut dire. Quand un garçon, un gamin, revient à la maison et qu'il retrouve qu'il y a quelqu'un qui manque au sein de cette famille-là, je sais ce que cela m'a fait. Imagine-toi, Dumboya, aujourd'hui, qu'un de tes garçons ou ta fille Mandioula, qu'elle soit manquante à l'appel et qu'autour de la table, lorsque vous êtes à table en train de manger, que vous remarquez qu'il y a une chaise qui est vide. Parce que celui qui devait occuper cette chaise-là ne peut plus revenir occuper cette chaise-là parce qu'il est mort. Vous imaginez cette douleur Cette tristesse à cause de votre habilité du pouvoir et de votre manipulation. Si tu avais fait comme tu avais fait lorsque l'armée était allée, euh, le gouvernement était allé pour cette, euh, euh, ce conseil ministériel tournant à l'intérieur, cette chose ne serait pas arrivée. Mais tu portes le malheur, tu portes la poisse, Mamadi. dit. Je me permets de te tutoyer. Parce que tu n'as pas d'estime, tu n'as pas de respect pour toi-même, à plus forte raison pour le Guinéen. On est à combien, le bilan de ces morts La vie, elle est tellement sacrée qu'elle vient de Dieu, l'âme en tant que telle. Cette carapace-là, ce corps, c'est d'argile, ça vient de la terre. Ça vient de, de, de la composante, des éléments de la nature. Il y a une chose qui fait bouger ce corps-là. Ça s'appelle l'âme, le souffle de vie. Ça, ça vient de Dieu. C'est tellement sacré qu'à cause de ça, les, les, les anges ont contredit pour la première fois leur créateur. Lorsque Dieu a annoncé qu'il allait mettre sur terre des gens qui allaient prendre le, la relève sur terre, c'est-à-dire qu'il allait créer l'être humain sur terre, pour la première fois, les anges ont demandé, sous forme de contestation, pourquoi vas-tu créer sur terre des gens qui vont faire une effusion de sang Pendant ce temps, nous, nous t'adorons, nous te respectons, nous te glorifions. Parce qu'ils savaient que c'était la seule option, c'était la seule raison, c'était le seul argument, c'était le seul prétexte qu'ils peuvent avoir pour contester une décision divine. Dieu dans le saint Coran il dit que Ils ne désobéissent pas à leur créateur et ils font ce qu'on leur recommande de faire. Ça ce sont les anges. Et les anges, lorsqu'ils ont su que nous, les humains, on allait s'entretuer sur Terre, ils ont attiré l'attention de Dieu. C'est dire combien de fois que l'âme, l'être humain, son âme est sacrée. Il faut protéger. Mais aujourd'hui, c'est ce que le CNRD a banalisé. C'est ce que nos régimes ont banalisé koko wondo yide do ndu bandu ko lopal nyande wonki kin sorta wo wontay gildi wontay leydi wana mbullari kono ino e kin ndum bandu ko tawata kaka alla iwi. Ruhu on ka alla iwi. devyan no yewte fi ruuhu landemo wayas aluna ani ruh kon dum kon du yewtanodon a ruuhu on ka ka alla wiwi ko dun do woni ko iwi e makko kanko kadi enderko mo ini kon no wodi piji nay o adonadin do Allah ko sokejje mudun den tagiri Notawa tawaay baba adama mi landike on commentaire yido. yete ko dun din nai di Allah wong tagiri juude makko Anatandang, anata fi kim wonki ha honto hiti ki ha honto e tedi Lopangal kaka lady ngal wada. Wonki king kaka kammu ki iwi. Kisora. Sigoto adi itti kido. Heina wonki king tunghara yiata. Na ndu mbandu dun taworu ndu wanta ygild induwanta lady. Kokin wonki kaka iwi don, kaka alla ka iwi, inuwa yhara iwasia yeti hairi da fera de onno. ila moja La vi imen ele sakre. C'est très bien. Mais est-ce que Abdul Sako a quitté? Il y a une démocratie on parce que la réalité est très par exemple Ronaldino, on arrive à Congo. On Grand-père, de la vie. On manipulation, on arrive On de la vie. On arrive à la On arrive à la fin On arrive à la fin de la on ne peut pas dire que on gens ne der pas ton be gens ne peuvent be dire que les gens ne peuvent pas be que les gens ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas dire gens ne peuvent pas pas en tant que tel, quand on est en train de faire des choses, on est de choses. Ça va se a des choses des manipulations, on a des choses qui des choses qui font des choses qui wi des Ko kam des choses qui font des choses de font des choses grampe. on des choses qui font dun Hande do onde mendo hii afima kwe no yewote kwa ambasadar. Kwa personalite, publika. Kwa kanku identifiye On yidinding. Onetelman tombe si ba. E ye gitino yede marikasawabe wombe. Eta watasuma ye goka no arde tawabe. Komanda mama alfa. Fonike menge. Billo ajas. Ibraema jallo. Ibraema kasurien edo que chef de famille <coughs> be ni on a wono mamad baye lo fulbe est ce que ilo anditi be ngure makko denino kayasi <coughs> ta bendo, muama, wade, en gal do wada souma e casque be tawbe ben do ko 12 mois ma be bon e wadde wono commanda mamad est ce que en yegui talibe funde de wola fi di fitilité ji fi ballon kabe noddi yete ngue stade djodo je ne sais pas si vous avez des problèmes. Je wada sais pas no vous no des problèmes. Parce que toujours des en toujours des hibe Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez boy problèmes. Vous avez des problèmes. be avez des problèmes. Vous be des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous c'est ce qui Obama. Parce que na Obama a une les à faire. Il mbeng. Il a une chose à faire. a me Il a e jama a une chose à faire. Il a une a une chose à faire. Il a Il a une a hara e ma an ko a bare ma ko an nagge ko boggo gol anduda o hol laali mayda mari ndimum wattani hara men ardo toujours inu gol don mi manipilede de manipilede wattani yi laydun do koy tawbe fokkita itung onon tigi yo andon dun do wata on komanto fi mo festan don fi mo wasi wadali dum ko parce que les factures sont très importantes. yo de Si une image, qui as une image, tu as une image, tu as une a tu as une image, tu as une image, tu as une Pierre tu as une image, tu as une no tu as une image, tu on une isan fouté pa mal yo taw ko écolier yo taw ko universitaire yo wal ko gollobe no woni be ha jaaka kambe ko behaja ha jaako fouto jidi be hebata din e yinon din fouto jidi tawiribe enenilaabe do biibe mabbe oya o don sur oya on nauni. hande doko ko be wadi o de be wa yartirde wonki kuno awa biro onon tawbe ben ono do ko kanyum onon biddo mudum mayi yalté wiugol ko kodori yaalla ko dun afrika min acci ka allah min acci ka allah allah eno teddini fiki wonki ande ay ono ngo jeya o biddo modon on biddo mon kadi hadi jeha ki wonki mudun ko wadi si allah tonngi wartagol parce on warti donc o itti ko tawata o jeha hande do on nangu yugol o ke bay ko accident wadi ono ngo acci ka allah mamadi dumbu ay ngo ala wadde fusjonibe jetti o biddo mudun be yaw be nyawndaw c'est leur devoir voir be wadi on a dit que le devoir de mort porte contre X. Non, mama dit qu'on a fait des contre l'organisateur. Si tu as une justice, tu as justice. Quand tu as une une justice. tu as une justice, tu une tu as une justice, tu il y a une de tawa tawa tawa tawa tawa fusko haju tawa tawa tawa tawa tawa tawa iminano tawa tawa yalti tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa gandal tawa tawa tawa tawa So tawa tawa tawa tawa ton tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa si on plante plant bureau ono tiga right tawa. Nalgo wata do kupuli musu de verne mordon de. Hidmi do de yugol lo hande. Kumpaiku mordon du kumayi e hore non bebe teji pas de wari kumpaiku. Sina don un podium no. Konnumbe wadi di un podium no ibe ande ko podium wata wata bendo mfo wa wata jawde mako. Eske helikopter mako kanko mama di gotu wadimo. Eske cortez makon wadi gotu nge mape. Hibe andi no be hiwira wonke ji mape Hi be andi no be wadi rako mape kondara ko no yimbe luttu ben wonkiji mudu nahajuma be gundama mudu hinahajuma be ko no be faalawo be warata be waridu be ribe jodi kalaamu hi be warde kadi fino be tabitirde be konnun haajete on do ko be wadou do recuperation wi finalement ko yewto te fi mun ko ko kumpay ko jetta nab helikopter, part helicopter ko helicopter a dimo kanko be jetta e nabu yam kadi maroc leptane jidibe inibe din donka si tu as un problème, tu ne kofi handekadi wata evacuation. wadu Parce que le dum Péter, ministre pete a fait une évacuation. Tu ne peux pas faire une évacuation. Tu ne peux pas faire une évacuation. Tu ne peux pas faire be évacuation. Tu ne peux pas faire une Tu ne peux pas Tu tous deux morts. pas de tous les deux morts. tous les deux morts, vous Comme tous les deux meyo yow taw wazere kore kataw tainano kurenete ko fulbe buri duwdu de yewta ha do kanyun kadi ko pullo kadi woni hawro way dun do est ce que on ngom mo coincidence do yo taw ko pullo kanyun kadi wonata sataka mabbe kadi finde den nokure don parce que ko ji sola men nasi do yide mingo gondu woni langi musude e ko ko ne hadir manifestation nodde yimbe warete manifestation nodaka yimbe tawete ka galle Na manifestation n'est pas On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas On pas ça. On vous avez fait un photo de la personne paske a fait un photo de la personne qui a fait un photo de la personne qui a fait un photo de la personne qui a fait un gol de la personne qui a fait un photo de a un pas no ne savez pas no bimbi pas ce que que vous faites. Vous mungina nanga no ce que kiki. de y on on c'est un peu avion qui a été Il a parce que, écoute, je suis marié aussi à la Jébi. Et suis débordé. Je suis Motawata tawata ka rembe arata jibina o heba Kota ko si goddo jibini bobo mo tawata hewtali on bobo naade der don ka o dada o do debbo e be salani mo hebugol agreement e auditougol makko laptane makko e lu lewrudube on e wiide do la fam. mo tawatao deplaceredo yi ha zerre ko e wi mo mande fam. Wali to rewbe womp et Pendant so tan debbo yino wadede piye edemem fi yo be achu o inali wale Ko inni achemi udita klinik fi yo rewbe achu maigol e cesarienne. Fi yo koi bobo wwe koi achu maigol par fort de kouveuze. Pe sala ni ododono. E sera notre invité demeng. So ari yo hewti do. Oye yo ta yondom urtono yi de mauves fa se enerde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 mais nous avons des détails. nous avons une frustration alors a des gens qui ont été mis en place. Les en en en Sénégal, en frappe un guinétique ma toujours pas à pouvoir vous amener ça parce que nous avons des informations, nous informations, nous avons des informations, nous avons nous informations, informations, 1800 personnes, plus que 1 de candidats, directement, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, Impact on 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, en 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000,